Mais aujourd'hui, vous constatez qu'un étudiant qui, finit, qui a sa licence, deux mois de stage, il veut être employé quelque part. C'est impossible. Avant-hier, j'ai reçu des étudiants, j'ai lancé un appel d'or pour euh, la recherche d'un assistant mille finance. Il a fini à peine six mois, il a fait un mois de stage et il veut être salarié chez moi. Et moi, je cherche quelqu'un qui va m'aider. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a des problèmes que je résous avant de résoudre mon problème. Dans, dans, les pays, dans les pays normaux, je recommande aux étudiants, il te faut au minimum une année de stage. Ou tu n'attends même rien de l'entreprise, même le transport. Tu n'attends rien, c'est pour toi. C'est ce qui va t'amener un jour à aller chez M. ou chez moi, dire « J'ai une expérience, voici, je vais discuter mon salaire ». Mais trois mois après l'université, tant tu veux être employé, finalement, si vous constatez la plupart de ceux qui sont dans un tel système, ils ont trois travaux au sein de ces entreprises. Va acheter de l'arachide, va déposer ce courrier de l'autre côté, va déposer ça chez ma femme. Ça, c'est le chef d'entreprise ou son chef d'aide qui, qui l'exploite comme ça. Donc moi, je recommande aux étudiants, quand vous prenez ce côté travail, aujourd'hui, il, il y a combien de restaurants à Guinée Je prends le, la simple restauration. Pour nous c'est devenu euh, un problème, c'est culturel, c'est une gêne, c'est une honte de voir un étudiant en deuxième année ou en troisième année qui finit ses cours à 14h ici et qui il va travailler dans un restaurant comme serveur on le paye pendant... Euh, euh, il est là 5 sur 7 et on le paye à la fin du mois Pour lui, son diplôme de licence là ne le permet pas de faire ce travail Je n'ai pas encore 40 ans Là où tu es là, il y a à peine 10 ans, j'étais là. On se connaît. On se connaît. Toi, aujourd'hui, tu as un monsieur qui a ouvert, je ne sais pas quoi, à côté de dans ton quartier. Il te demande, écoute, viens faire ce travail. C'est comme ça qu'on commence à, à comprendre l'entrepreneuriat. Tu travailles dans un restaurant. D'abord, comment t'adresser aux clients Ça fait partie. Le plus difficile dans l'entreprise, M. Le Capuccio vous le dira, ce n'est pas avoir le produit. Non. Ce n'est pas avoir un bon personnel, non. C'est comment rendre le service client. Il y a des gens qui créent des entreprises, des restaurants, vous constatez. Il y a un jeune qui a créé un business model. Lui, tu le commandes à manger et te livre à domicile. Mais il a innové sur ce qui existe déjà. Nous, on a des restaurants. Quand tu commandes une pizza, il t'appelle, il dit, il veut une pizza, il a des taxis moto, il vient chercher, il rajoute le transport. Ça veut dire que lui, il a amélioré le, le service client par rapport à moi. Parce que chez moi, tu te déplaces, tu viens au resto, et parfois les serveuses que j'ai, si, si je ne fais pas un sacrifice le matin, elles ont du mal à dire au client bonjour. Donc, si tu apprends petit à petit, tu t'insères dans ce monde-là, tu commences à faire des petits travaux, ça... Ce n'est pas dire que ce n'est pas de l'entrepreneur, non, tu es en train d'entreprendre quelque chose pour préparer. Tu t'insères dans le monde, ta communication, à la fin du mois il arrive où le patron du restaurant te dira je n'ai pas de salaire. Et si tu es entrepreneur aussi, il arrive des moments où tu n'as pas 20 litres de gasoil à mettre dans ta voiture, mais tu roules dans une V8. Quand on dit ça aux jeunes frères, ils disent que c'est faux, ça arrive. Donc la vie entrepreneuriale, je vous ai dit, ce n'est pas la saison ou plusieurs concept. apprécier le paysage, c'est tout. Donc entreprenez, ne dites pas non, ce métier, ce n'est pas pour moi. C'est aux États-Unis ou ailleurs, vous trouvez quelqu'un qui a son doctorat, il est dans un restaurant, son travail c'est de nettoyer faire de la baisselle. Mais nous avons moi j'ai fait des étudiants ici, monsieur, c'est M. Soirée. Il est témoin. Des étudiants qui ont voulu entreprendre. Je leur ai dit, ok. Vous avez tous grandi à Conakry. Là, je vous embarque dans la voiture. Nous partons dans le monde du village. J'ai préparé des paysans dans le village pour permettre à ces jeunes-là de s'adresser. Ça, c'est seulement l'apprentissage de parler aux gens d'un autre monde. À 3 km du village, je demande au chauffeur, garde la voiture. Enfin, le reste à pied. J'attends certains te dire, « Ah, monsieur, moi, ce n'est pas une formation militaire. Hein. » <rires> Quelqu'un qui a du mal à faire deux ou trois kilos à pied peut mettre la pression sur un agent commercial d'aller faire deux ou trois et malheureusement en entrepreneuriat les jeunes c'est le, le copinage il ne faut jamais employer quelqu'un qui ne peut pas t'apporter quelque chose jamais si le travail que je fais c'est faire mon budget à la fin du mois je sais que pour que je dois employer là il n'est pas capable de le faire il faut que je l'appuie pourquoi l'employer pourquoi, pourquoi donc, euh, acceptez les travaux, il n'y a pas de sous-métier, c'est de l'entrepreneuriat. Les filles qui sont là, là, il y a des salons de coiffure. Il n'est pas dit il, est pas dit que il faut avoir... L'État ne peut pas employer tout le monde. Je vous ai dit, l'État ne peut pas, l'État a de recul. Il est là comme régulateur. Et dans 10 ans, 15 ans, aujourd'hui je disais à ma maman que nos parents entretiennent la médiocrité et la faïence. Mais dans 10 ans, 15 ans, tu viens chez Moussa à l'université pour étudier. Le jour que tu finis, tu, tu montes ton diplôme à ton tuteur, il va te dire à demain. Mais à ce moment-là, beaucoup d'entre vous sont chez des tuteurs ici. Soit c'est le cousin de papa ou c'est l'oncle. Après l'université, tu obligé encore de rester chez lui. Et lui n'a pas le temps d'aider ses enfants à aller de l'avant. Parce que tu constitues déjà une charge. Mais un moment viendra, le jour où tu donnes ton diplôme là, vous allez mettre ça sur Facebook. Dès, même si, dès qu'il voit, ça il dit Ah, ça tombe bien. Le lendemain, tu vas, vas juste ça. C'est aussi simple ça. ça. Je vous remercie. que comment j'ai fait pour travailler pendant que j'étudiais J'ai fait comme vous quitter l'école primaire, avoir son CRP pour aller au collège. Il a fallu que vous travailliez. Mais ce travail-là, c'est quoi C'est de lire le cahier, réviser, aller à l'école. Ça, c'est le travail. Et déjà, aussi appeler réussite. Monsieur le ministre d'État l'a dit tout à l'heure que sur 100 élèves à l'école primaire, c'est 4 qu'on retrouve à l'université. Vous, si le mot réussite existe, mais il existe pour vous. C'est parce que vous avez réussi à passer toutes ces étapes que vous êtes. Appelé aujourd'hui étudiant ou diplômé. Je n'ai pas créé ma société avant la fin de mes études supérieures. J'ai fini les études supérieures en 1998, donc en 1996, et j'ai créé la société en 1998. Mais quand j'étais déjà au, euh, au lycée, j'organisais euh, des événements culturels qu'on appelait Jeux d'invisibilité. Ça me permettait de gagner un peu d'argent pour acheter le sac, pour acheter un peu des effets d'école. Ça, c'était au lycée. Et quand je suis également rentré à l'université, j'étais dans des structures culturelles. On organisait pas mal de choses. Et comme le ministre l'a dit ici, j'ai eu la chance d'être choisi par euh, le rectorat d'alors et les étudiants pour aller négocier le demi tarif pour les étudiants au stade du 28 septembre. Parce que quand a un match de football, les étudiants payaient moins que les autres euh, spectateurs. Donc, arrivé au stade, je me suis entendu avec Petit Souri qui est encore là-bas et Madame Diaby. Non seulement j'ai réussi à décrocher le demi-tarif pour les étudiants, mais également à avoir le contrat de prestation au niveau de la tribune officielle du stade du 28 septembre. Donc c'est moi qui ai été chargé, j'étais à l'époque, à presque entre deuxième année euh, économie et troisième année. Donc, c'est moi qui étais chargé de recevoir les cartes d'invitation, les tickets d'entrée du secteur 5, là où il y a les fauteuils rouges et les fauteuils rembourrés. Donc, j'ai recruté des jeunes à l'époque et des, des gros bras qui venaient travailler pour moi au niveau du secteur 5. Au bout de quelques mois, cela s'est étendu au niveau de tout le stade du 28 septembre. Et également à l'université de Conakry, comme M. le ministre l'a dit, quand j'ai créé ma société, avant même de créer ma société, je faisais quelques prestations là-bas, et quand j'ai créé ma société en 1998, à travers la mise en gage de mon microscope à 25 euros, je suis venu, on m'a confié, le professeur Rommel Lamy de c'était le réacteur d'alors, il est vivant, et M. Kalema Gilavodi, qui était le secrétaire général à l'époque, ils m'ont confié donc le désherbage, partiel de la cour de l'Université de Conakry. Donc du premier marché au huitième marché, c'était le désherbage de la cour de l'Université de Conakry. Il faut arriver là où il soit arrivé. Donc on peut bel et bien être sur les bancs et travailler pour entre les deux bouts, gérer son quotidien. Cela n'est pas du tout impossible parce qu'il y a un temps pour tout. Vous pouvez choisir le temps dans la journée pour la révision, pour les cours collectifs, et choisir un autre temps pour aller travailler quelque part. Et je voudrais aussi vous te un conseil. Ne regardez pas KPC par la méthode qu'il a appliquée pour réussir, et appliquez ça sur vous, ça ne réussira pas. Chacun a sa particularité, chacun a son environnement, chacun a sa situation. Chacun doit être capable d'affronter la situation qui se présente à lui. Mais quand tu dis que parce que quelqu'un peut ami à un engage pour avancer, tu vas vendre la voiture de ton père, tu n'avanceras pas. Tu vas vendre la maison de tes parents, tu n'avanceras pas. Ce n'est pas l'argent que vous devez voir. C'est ce qui y a dans la tête. Et c'est la votre capacité à valoriser l'opportunité qui se présente à vous. Ils vont beaucoup m'excuser, mais j'ai mon jeune frère ici, celui qui a pris le lait après, après moi, et j'ai mon beau frère également. Tous les deux ont commencé à baisser la tête. Pendant que moi, ça avec 250 000 francs guinéens que j'ai fait, j'ai commencé, j'ai avancé. Eux deux, j'ai donné un marché de sous-traitance à près de 3 milliards de francs guinéens. Mais ils n'ont pas avancé, ils sont dans les deux là. <rires> 3 milliards. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pratiquement pas possible de penser que c'est l'argent qui peut faire avancer. Non. La tête, la volonté, l'humilité. C'est très très très important. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour être un peu à côté de, de l'idée des, des enseignants ou des professeurs, des pédagogues. Moi, dans ma société, il n'est plus possible pour moi de faire confiance aux hommes d'expérience au premier jour. Ça fait 20 ans que j'ai créé le groupe d'Hipopress, 20 ans, j'ai toujours été confronté à des problèmes avec ceux-là que j'ai recrutés et qui avaient beaucoup de diplômes et qui avaient beaucoup d'expérience parce que quand ils viennent parfois ils restent derrière cette expérience derrière le diplôme ils, ils n'arrivent pas à s'adapter à l'environnement du travail je vous donne un exemple mon directeur des ressources humaines aujourd'hui il est venu chez moi en tant que stagiaire Monsieur de vous s'il vous plaît Il est venu chez moi en tant que stagiaire. Je ne le connais ni d'Ève ni d'adam. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été chez lui. C'est ça le cœur que les employés regardent, mes collaborateurs regardent. En 19, en 2013, monsieur le ministre, quand j'ai eu des difficultés après l'arrivée de votre gouvernement, vous avez été la personne que je suis allé voir. Je dis doucement, dites-moi, ce n'est pas vrai. Je vous donne tous les documents dont vous avez besoin. Regardez, si c'est vrai, il me dit bon « bonjour ». Si ce n'est pas vrai, aidez-moi à ce que la vérité soit rétablie. N'est-ce pas, M. le ministre Ce monsieur, il m'a été recommandé par quelqu'un qui m'a dit « essaye-le ». Je dis « est-ce que tu parles un peu de la grève ?» Il dit « oui, je me débrouille. Il dis d'accord ». Il dit « viens ». Les mes travailleurs ont créé. J'avais créé un poste de plus de 500 personnes, des conseillers, des maçons, des ferrailleurs, des électriciens. Je dis, au lieu que vous vous travaillez en dame de je vous embauche, je vous paye 3 millions certains, d'autres 2 millions 500 000 francs guinéens par mois. Mes frères, ces messieurs se sont répétés contre moi parce que quand le régime venait d'arriver, toutes mes affaires ont été arrêtées. Eux, ils ne comprenaient pas à l'époque. Ils sont venus s'arrêter devant le bureau, ils ont tout bloqué. Qu'il faut que je les paie leur arrière. Monsieur le Kaba, que vous voyez là, le stagiaire, il est venu préembauche, embauche Le pré-embauche a été embauché. Il a géré toute cette situation. Pendant 5 à 6 mois, il a payé tout le monde. Et ceux qui devaient partir, on a fait un, une séparation à l'amiable. Donc aujourd'hui... Vous pouvez finir l'université, aller gagner votre premier emploi le lendemain. Ça dépendra de votre capacité d'adaptation et votre sens de travail vis-à-vis -vis de votre patron. Ce que M. Kamara a dit, il a parfaitement raison, mais sachez que dans toute chose, il y a une exception. Sans exception, la règle n'existe pas. Donc, j'aimerais que vous vous libériez de la, la, la tête et que vous forciez tout le possible. Merci. Euh, J'ai vendu les bonbons. Je faisais des bonbons glace, Je faisais des sandwiches. J'étais au marché. Et vos bonopilles que vous voyez là aujourd'hui, opérateurs économiques, ils ramassaient les trucs là, les choux, les trucs qu'ils lavent, après il les. Il les revendait au, à d'autres. C'est comme ça qu'il a réussi. Donc, c'est une question de volonté et ne pas avoir honte du métier. Il n'y a pas un faux métier. Moi, quand je ne suis pas à l'école, je suis au marché avec mon petit panier de bonbons. Ou alors, au bureau, je partais avec les sandwichs. Les gens ne savent pas comment j'ai eu mes biens. C'est pas toujours mon salaire. Ce que je gagne, j'ai serré la ceinture pour dire mes enfants sont orphelins, donc et je n'ai pas une grande soeur, je n'ai pas de petite soeur, mais je dois pouvoir vivre. Donc le petit métier là, c'est pas mon Dieu. Allez travailler sur ma voisine parce qu'elle est là les moyens pour que je puisse avoir autre chose. Moi, ça ne me dit absolument rien. C'est pourquoi je vous dis, quand je ne connais pas, je demande. Je ne me mets pas au-dessus des groupes. Le luxe-là ne paye pas toujours. Même pendant la transition, j'étais la présidente du Conseil national de la transition. On m'a proposé beaucoup de choses. Quand le professeur est venu, il dit « Ah, les gens me font la remarque. il semble que tu es mal logé. » J'ai dit, monsieur le président, moi, je suis bien là où je suis parce que je suis tout près du peuple. Rien ne m'échappe. Je préfère y vivre. J'ai fait un forage. Il n'y a pas d'eau dans mon secteur. Tout le monde vient. Mon portail est tout le temps ouvert. Je viens chez les voisins. Quand je ne sais pas faire une sauce, or je sais que c'est une sauce pendant les week-ends, par exemple, euh, la famille en a besoin. Je pars chez mon voisin. J'apprends. Quand je voyage, je pars, quelquefois, je vous le jure, les primes qu'on me donne à l'extérieur, je pars avec la sardine, je pars avec du fromage, je n'achète que le pain, j'ouvre mon petit robinet, je vous le jure. Je prends l'eau et je rentre avec ce qu'on me donne de l'extérieur pour le partager avec mes voisins, le partager avec mes enfants. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte. Même quand tu as de force, si tu veux faire quelque chose, tu peux gagner. On apprend tous les jours. Il n'y a pas de faux métier. Donc moi, je vous encourage. Mais je voudrais savoir, depuis ce matin, il y a beaucoup qui posent des questions. On dit qu'il n'y a pas de femmes dans la, la salle. Vive les femmes pour que vivent les hommes. Où vous êtes Voilà. C'est ça de paraître. Essayez. Il n'y a pas de question bête. Que je vais poser la question là et les verres, tout ceci et cela. C'est comme ça qu'on apprend. Où sont les femmes dans cette salle je suis un peu dans mon coin là, je suis un peu gêné, mais il faudrait que vous puissiez poser des questions, surtout à nos frères hommes là qui réussissent, et non que les hommes. Vous avez vu tout à l'heure avec le personnel du de... compresse là, on a fait d'abord une liste des hommes, après on vient à deux ou trois fois, après on termine encore par des hommes. C'est pas normal! On ne nous fera pas de cadeaux. Il hein. n'y a pas de cadeau. Il faut arracher. Si vous n'arrachez pas, vous n'aurez rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et encore vive les femmes.